Hello les toqués, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne. On va faire de la pâtisserie ensemble et aujourd'hui, on va faire des boules qui ressemblent à celles qui sont dans le sapin de Noël. Donc, elles seront composées d'un insert crémeux au caramel avec une mousse à la vanille et en dessous un financier croquant aux noisettes. Donc, c'est parti pour la recette. Je commence par réaliser le financier croquant aux noisettes. Donc, pour ça, rien de plus simple. Je fais fondre du beurre et. Quand il est noisette, je peux stopper la cuisson et laisser refroidir, mettre de côté. Ensuite, je mélange toutes les poudres ensemble. J'ai rajouté le blanc d'œuf et je continue de mélanger. Tous les ingrédients sont en barre de description. Et Ensuite, je rajoute le beurre noisette refroidi, je mélange de nouveau. Je coule le biscuit financier sur une plaque siliconée ou même sur du papier sulfurisé, c'est comme vous le souhaitez. Je vais lisser un peu avec la palette. Et je rajoute quelques noisettes que j'ai torréfiées et concassées. Comme ça, on a un bon croquant dans le financier. Et ensuite, je vais enfourner environ 13 minutes à 180 degrés. Je vais hydrater la gélatine pour faire le crémeux au caramel. Donc, laissez euh, tremper environ 10 minutes. Et ensuite, je vais faire un caramel à sec et surtout, ne le mélangez pas avec une cuillère. Vous allez tout simplement faire des mouvements avec la casserole, ça va pouvoir permettre au sucre de fondre. Et Ensuite, une fois qu'il est brun, vous allez pouvoir euh, stopper la cuisson avec de la crème chaude et attention de ne pas vous brûler, faites-le en deux fois pour éviter de vous brûler. Ensuite, je bats les jaunes d'œufs, je rajoute euh, donc sur le crémeux et euh, là, je vais cuire à la nappe jusqu'à euh, 83 degrés. Là, je le fais avec un fouet pour éviter justement qu'il y ait des morceaux de jaune d'œufs euh, dans cette préparation. Donc voilà. Préférez euh, un thermomètre pour, euh, pour ne pas dépasser les 83 degrés, sinon vous allez obtenir une omelette. Voilà, ensuite je filtre le tout pour éviter qu'il y ait des petits morceaux. Je rajoute la gélatine essorée. Bien sûr, le mélange est toujours chaud, donc assurez-vous que le mélange soit toujours chaud. Et je mélange à la marise ou à n'importe quel, avec n'importe quel ustensile. Je mélange bien pour bien incorporer la gélatine. Et ensuite, je vais pouvoir couler euh, notre crémeux dans euh, l'insert de votre choix. Donc il faut que bien sûr l'insert soit plus petit que votre moule de la fin. Et on va mettre au congélateur pendant euh, minimum deux heures. Donc Après, il faut savoir que vous avez euh, deux inserts par boule, donc il en faut euh, 16. Ensuite, je passe à la mousse vanille. Donc J'hydrate la gélatine pendant environ 10 minutes. Dans le, lait, euh, le mélange lait crème, je rajoute une gousse de vanille grattée donc avec les grains et la gousse. Ensuite, sur les jaunes d'œufs, je vais mélanger, enfin blanchir avec le sucre. Donc, je verse le mélange lait et crème chaud euh, sur les œufs blanchis. Je remets sur le feu et je vais cuire à la nappe, euh, comme avec le crémeux, jusqu'à 83 degrés. Et ensuite, je vais rajouter la gélatine essorée. Donc, je prends bien soin de, de bien mélanger la gélatine. Et là, et je le verse dans un récipient parce qu'il va falloir utiliser la crème à température à environ 25 degrés. Et pendant que ça refroidit, je vais pouvoir m'occuper de la crème montée. Donc Tout simplement, je, je vais monter la crème. Voilà, il faut qu'elle ait cet aspect-là, donc pas trop monter non plus. Et ensuite, une fois que la crème elle a atteint les 25 degrés, je vais pouvoir ajouter euh, le premier tiers au fouet. Donc le premier tiers de la crème montée euh, dans la crème anglaise euh, avec le fouet. Et ensuite, le reste, je vais le faire délicatement à la marise. Et puis je vais réserver ça au frais, donc euh, pas longtemps, hein. c'est juste histoire que la crème soit un petit peu plus ferme. Et ensuite je passe au montage, donc vous voyez la crème elle est déjà un peu refroidie. Donc j'en mets dans le moule, c'est un moule de silicomart truffle. Euh, je prends soin de bien remonter avec ma cuillère sur les bords, donc je remonte, vous voyez. Pour bien m'assurer qu'il n'y ait pas de trou au niveau du démoulage ensuite. Et ensuite je vais rajouter le crémeux. Donc j'ai pris, j'ai démoulé deux crémeux, je les soude entre eux. Je vais pouvoir l'ajouter dans le moule. Je vais appuyer pour pouvoir permettre à la mousse de remonter un peu sur les côtés. Je vais rajouter de la mousse par-dessus. Je vais bien bien en mettre, voilà, bien m'assurer que le moule soit bien rempli. Et ensuite j'ai un porte-piécé mon financier refroidi, donc la taille légèrement plus petite que mon moule. Voilà donc ensuite je le rajoute, je vais appuyer de nouveau comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de trou au démoulage. J'enlève l'excédent et ensuite je vais mettre 6 heures au frais ou même toute la nuit. Voilà, j'ai démoulé et euh, là c'est un spray or qui est déjà prêt que euh, j'ai voulu utiliser. Donc assurez-vous de bien protéger votre cuisine parce que euh, vraiment sinon il y en a partout. <rire> J'en ai fait l'expérience, il y en avait un petit peu partout dans la maison. Donc là j'ai fait dans un carton et euh, il faut pulvériser à environ 25-30 cm euh, des entremets. Voilà, donc une fois que vous avez mis votre spray, là j'ai un porte piécé avec des flocons de la pâte à sucre blanche que je rajoute tout simplement sur les boules. Voilà J'ai fait aussi des étoiles, vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là, eh j'ai fait en faisant des boudins de pâte, j'ai fait l'accroche de la boule que je rajoute dessus. Et là, eh bien, je vais vous montrer à la découpe. Donc voilà, on a une belle couche de crémeux. Alors si vous ne souhaitez ne pas avoir autant de crémeux, vous pouvez mettre à la moitié du crémeux. Et euh, vraiment, les enfants ont adoré cette recette, moi aussi, c'est vraiment réconfortant, vraiment je vous le conseille. Et euh, si vous mettez ça sur la table de Noël, c'est magique OK, la recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre plein de pouces en l'air si ça vous a plu. Et si vous allez vous-même réaliser ces boules de Noël, n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux. Je vous mets ici ma dernière vidéo et ici la playlist de Noël. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut